Bonjour, je suis Sandrine cofondatrice de la société C'est oignons et je suis claire la deuxième cofondatrice de C'est nos oignons C'est nos oignons est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui promeut la transition alimentaire au travers de deux activités la première activité nous cuisinons et nous livrons des repas bocaux gourmands zéro déchet et 100% végétariens dans les entreprises la deuxième activité nous mettons en place des ateliers ludiques et pédagogiques pour devenir des ambassadeurs de l'alimentation saine et durable végétaliser sa carte ça ne veut pas dire que proposer des salades. Pourquoi ne pas revisiter des plats traditionnels français où la viande est l'élément principal Végétaliser son assiette, ça a également un avantage environnemental important. Réduire son empreinte carbone en utilisant des végétaux, des légumes, des légumineuses, des céréales plutôt que des ingrédients carnés ou d'origine animale. On peut tout à fait et eh bien proposer des plats savoureux, gourmands. Et les légumineuses sont sources de protéines végétales donc intéressantes pour végétaliser sa carte ou végétaliser des plats. Il existe des haricots rouges, des haricots blancs, des pois chiches, des pois cassés, des, des lentilles, lentilles vertes, lentilles blondes, lentilles corail. Aujourd'hui, on va préparer un hachis végétal, de lentilles avec des oignons, des champignons, de l'ail et aussi de la patate douce. Vous pouvez rajouter vos lentilles rincées dans l'eau froide sans sel et vous pouvez rajouter des herbes aromatiques nous ici on va rajouter des feuilles de laurier vous allez mettre donc des, euh, des champignons émincés donc dans cette sauce on va mettre des lentilles de l'huile d'olive de l'eau du poivre et du sel ici maintenant vous avez votre base d'achis parmentier qui contient les lentilles le mélange que nous venons juste de mixer. À ce mélange, nous avons rajouté les champignons, les oignons, mais aussi les herbes aromatiques. Ici, nous avons mis du persil, mais vous êtes libre de choisir tout type d'herbes qui vous font plaisir. Nous avons utilisé pour ce plat de la pâte à douce. Cela permet d'apporter de la couleur au plat, de la bêta-carotène, un petit goût secret. L'objectif de cette recette, c'est vraiment de végétaliser un plat classique et de faire preuve aussi de votre créativité. Vraiment, l'objectif, c'est de sortir du cadre, faites-vous plaisir. Ici, nous, on va se faire plaisir avec ce hachis parmentier végétalisé aux deux couleurs, hein, couleur de lentilles hein, et couleur de patate douce. Pour cette seconde recette, nous allons cuisiner une tarte créative aux légumes de saison, mais surtout une tarte qui va proposer une déclinaison de différentes cuissons pour apporter eh bien, du goût, pour apporter du croquant eh, et différentes textures aux aliments. Lorsque l'on mange ou l'on cuisine végétale, il est essentiel eh bien, de faire jouer sa créativité et d'utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. Ce que l'on va préparer ici, c'est un pesto de fan de radis à partir eh bien, des fans de ravi, parmesan, d'oléagineux, du sel, du, de l'huile d'olive et un petit peu d'ail. Voilà, il suffit simplement de mettre l'ensemble des ingrédients. Nous avons un pesto qui est eh bien, bien vert, végétal. Hein. Pour donner un côté très coloré à notre tarte, nous allons travailler eh bien, le brocoli sous deux formes de cuisson différentes. Là encore, c'est une recette anti-gaspi, puisque nous allons utiliser les têtes de brocoli et faire une cuisson à l'anglaise. Mais nous allons également utiliser le pied de brocoli pour le caraméliser. La cuisson à l'anglaise, c'est assez simple, c'est une grande quantité d'eau que l'on va saler et porté à ébullition. L'intérêt de ce mode de cuisson, c'est qu'il va permettre eh bien, de fixer la couleur par un jeu de choc thermique entre une cuisson à l'eau bouillante, quelques minutes, puis ensuite un bac d'eau froide. Alors pendant la montée en ébullition, ce que l'on va faire, eh bien, on va commencer à préparer notre pied de brocoli caramélisé afin d'avoir eh une petite note sucrée qui va venir équilibrer l'ensemble du plat. C'est parti, on va mettre nos brocolis dans la casserole. Deux minutes. Notre brocoli est prêt et je vais immédiatement le plonger dans de l'eau bien froide. Pour faire des légumes rôtis au four, il n'y a rien de plus simple et pourtant on peut vraiment les décliner. Un légume rôti c'est assez simple, c'est un mélange d'huile, de sel et d'épices. Et c'est parti pour 30 minutes. La betterave, c'est un légume qui peut se décliner de différentes façons. On a ici légèrement rôti, comme le poireau tout à l'heure. On l'a avec une cuisson et une découpe beaucoup plus fine. Ça se transforme en chips. Et puis, on peut aussi utiliser eh bien, cette couleur rouge vif, qui est un des colorants naturels que l'on utilise facilement en cuisine, eh bien, pour pouvoir l'intégrer par exemple à une crème fouettée et donner un aspect de rose, à rose fuchsia à cette chantilly. Donc Pour faire ce colorant à la betterave, eh bien je vais porter à ébullition un fond d'eau, un morceau de betterave coupé, et qui va venir colorer l'eau de cuisson. Pour l'intégrer à de la crème fouettée et faire en sorte d'avoir une chantilly légèrement rosée. On va utiliser un fond de tarte à partir d'une pâte brisée, qui a une particularité, c'est que l'on va utiliser de la farine de sarrasin. Le sarrasin, c'est un, un, un céréal qui a des qualités protéiniques très très fortes et qui donne un goût très particulier. Je vais maintenant intégrer un fromage de chèvre bien frais, mon pesto de fan de radis. On essaye de bien incorporer le fromage et le pesto. On va pouvoir commencer à garnir notre fond. Attends, attends. On va pouvoir passer à la décoration. On pourra en fait déguster à chaque part eh bien, un peu de l'ensemble des ingrédients. La betterave, ça va donner un côté très, très rouge. Je viens ensuite disposer mon radis red meat qui a mariné pendant le temps de la recette. Et alors et C'est le, le, le pied de brocoli caramélisé. Là, là, il a vraiment une texture fondante. Hein, et puis, je vais finir avec du radis cru, donc là, très croquant, qui va aussi apporter la petite touche puisqu'on est sur du rouge et vert. Un petit peu de cerfeuille. Et voilà Végétaliser son assiette, ce n'est pas simplement retirer la viande et le poisson. Ça nécessite de respecter certaines règles, et notamment la première, utiliser des légumes et des fruits de saison. La seconde, eh c'est d'associer légumes, légumineuses et céréales pour avoir un, une assiette qui soit équilibrée et qui permette d'apporter la dose de protéines dont on a besoin. Ensuite, végétaliser son assiette, eh bien, c'est tout simplement se faire plaisir en partageant un bon repas.